La vidéoscopie, ça ne peut être que notre moment préféré quand on nous propose de regarder des babes. Hein. Bah oui, euh, je suis un homme simple, hein. moi je vois des boobs, euh, je clique, il hein. ne euh, manquerait plus qu'une bière à côté. D'ailleurs on va s'ouvrir une bière. Ben, on va commenter, hein. alors euh, à la vôtre on me disait tout le temps mais qu'est-ce que tu fais avec lui tu mérites beaucoup mieux et en fait tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux ils veulent prendre la place ouais. et du coup ils jouent une sur ça des goûts, en fait. ils sont tous il ouais. est moche qu'est-ce que tu fais avec même parfois la famille aussi peut dire alors d'abord merci à notre chef monteur de s'être livré à ce qu'on appelle un prêt donc je ne vidéoscoperai pas l'intégralité de leur intervention, mais des parties, dûment choisies par Hugo à qui nous passons le bonjour. J'ai du mal à me concentrer sur le discours. Vous me pardonnerez d'être, euh, pour le coup, euh, visuel. J'ai un mème que j'aime, Rimrich a cité souvent, euh, qui est celui de, des, des archétypes physiques qui, par la loi du métissage, s'égalisent et se nivellent. Et là, j'ai l'impression de le vivre, en fait. À l'exception de la petite noire du milieu là, qu'on va appeler euh, Aya, alors c'est un peu Aya Nakamura. Les autres, c'est vraiment une teinte cantonne, quasiment uniforme. Donc on y est, hein, encore une fois. Euh, je le disais pendant la campagne de 2022 à des gens de l'équipe de, de Reconquête, je leur disais, mais vous savez, n'ayez pas peur du remplacement parce qu'il est déjà là, en fait, hein, donc... Euh... Ah il ne faut pas avoir peur Et puisqu'elles ont des cartons, à l'instar des vidéoscopées qui ont manifestement des feuillets euh, rouges et verts pour euh, montrer leur euh, approbation, leur désapprobation... Bah moi, alors, j'ai pas rouge et vert, je suis désolé, j'ai que jaune et, et rouge. Donc, on va dire jaune yes. quand je suis plus ou moins d'accord et rouge quand je contredis. Voilà. Donc, pour euh, bon, aller bon. renommer, hein, comme d'habitude, vous savez que plus ça énerve les rageux, que je renomme les gens, plus je le fais. Pourquoi ça me fait marrer Parce que quand j'étais à l'école primaire, il y avait chaque année la fameuse photo de classe, que les parents devaient acheter d'ailleurs, ou pas, ça coûtait 30 francs je crois à l'époque. Et la photo de classe, c'était sur une séquence d'une heure, ou une demi-heure, un jour de l'année, en général vers, le, vers la fin de l'année, vers, vers l'été si je ne m'abuse. Et le photographe, en fait, n'avait pas le temps de retenir nos noms. Et quand nous sortions de la classe, il nous renommait tous. Et comme il nous oubliait d'un an sur l'autre, on s'appelait n'importe comment. Et parfois, les prénoms consonnaient. Il y avait comme ça des, des assonances, des ressemblances, des échos. Alors, on trouvait que le nouveau prénom de quelqu'un lui allait bien. Ou... Et, et pendant des jours, on restait son nouveau prénom. Voire parfois pendant des semaines, voire parfois jusqu'à la rentrée suivante. Quand on se parlait, on s'appelait par le nouveau prénom du, du photographe. Voilà, ça c'est l'explication. Donc on va t'appeler Naima, toi avec te, tes cheveux frisés. Tiens, je te mets un... T'ofusque pas si tu regardes ma vidéo, c'est comme du verre, hein, c'est juste que j'ai pas de verre. Dire, euh, tu mérites Toujours les mêmes musiques de trap. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. C'est quoi ça Alors si vous n'entendez rien, c'est pas une panne de micro chez nous, hein, c'est leur micro à elles qui sont très mal positionnés. Elle vient de dire les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. Ben, moi je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie. Pourquoi Parce que moi je gagne bien ma vie. J'ai pas envie oui, d'avoir un mec qui est à la maison. faut Alors c'est quoi leur vrai prénom Madi. Bon Zoé donc Naïma. Madi non, je suis désolé je peux pas t'appeler Madi parce que tu t'es pas du tout à la hauteur de Madi, euh, Madi Fit. On va t'appeler Vanessa. Hein. Puis avec la fausse fourrure là, euh, je pense qu'elle va nous expliquer qu'elle attire euh... Le haut du panier, mais bon, je, non. Le haut du panier a une répulsion à la fausse fourrure de chez, de chez Zara. Bon, au milieu, on a dit Aya, hein, Zara, Aya. Euh, Céline, Céline... Euh, bon, Céline, on la ferait pas dormir, je sais pas vous, mais enfin, moi, Céline, je la ferais pas dormir dans, dans la baignoire. Hein. Elle me fait penser à Fanny, en fait. Elle me ressemble à deux ex à moi. 50% Fanny, 50% Alexandra. Hein. Il y en a une qui était plus jolie, mais l'autre qui était plus douée dans une certaine, dans une certaine activité. Et, et Vanessa, bon non, non, Vanessa, la vraie Vanessa, enfin la vraie c'est la mienne, c'est Maddy. mais là Vanessa à droite, elle a un peu une tête, elle s'appelait Soraya, euh, beaucoup trop replaite, beaucoup trop refaite et beaucoup trop replaite pour moi. D'ailleurs, on voit qu'il y a le botox un petit peu qui, qui transpire. Mais bon, enfin, je, je, je plaisante pour rigoler. Hein, vous ne me connaissez pas sur le physique. Dans tous les cas, il est évident qu'objectivement, ce sont cinq filles qui font partie des déciles supérieurs de la stratification des physiques. Et ce sont cinq filles qui sont très courtisées, beaucoup plus que l'homme moyen, hein, que l'homme moyen qui n'est pas notoire. En plus, elles sont jeunes, elles ont toutes entre. Elles ont la, on a l'impression qu'elles ont entre quoi Entre 21 et, et 25 ans. Donc elles sont au pic de leur potentiel reproductif et donc de leur hypergamie potentielle. Donc euh, je pense qu'elles savent de quoi elles parlent en termes d'abordage et de courtisane, même si euh, je me suis permis d'établir des nuances dans cette hiérarchie de belles voilà. On va voir si, comme dit Molière, tout leur s'y est bien, parce que tout s'y est bien au bel, disait-il. Pour rien, quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent euh, à la maison. Non, peut-être parce que moi, alors, je vais me sentir l'homme dans la relation. Bah si oui. c'est moi qui apporte plus à de l'argent. Peut-être il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose que mon mec, il, il aura moins d'argent. Mais euh, voilà, moi, je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's, quoi. Je suis honnête. C'est honnête, c'est bien. Euh, je veux même dire que, que j'approuve. Pour avoir vu des exemples de comptes, de, de, de, de, des gens totalement dénués d'ambition, pour les avoir vus merdoyer, euh, je, effectivement, j'encourage euh, celles qui m'écoutent à préférer un homme qui en est. Après, ce que je trouve toujours dommage, c'est que l'ambition se limite au gain économique. Or, il y a des métiers très impurs il y a des métiers. Très amoraux. Il y a des métiers totalement parasites qui permettent de gagner beaucoup d'argent avec un relatif prestige social, comme je dirais par exemple, euh, agent immobilier de luxe, vous faites des belles commissions, mais c'est comme un métier où vous mentez, où vous n'avez aucune technicité, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée où tout est basé sur la fausse connivence, euh, sur le relationnel, c'est de la merde. C'est de la merde Mais euh, je regrette toujours que les Vanessa là de gauche, ne fassent pas la nuance entre s'enrichir en apportant une plus-value, une innovation, en prenant des risques, en traçant un sillon, en devenant notoire par le bien et par la création, et s'enrichir par euh, les pyramides de Ponzi, euh, la crypto-monnaie, euh, la spéculation, euh, l'intermédiation euh, ou, ou autre métier de vendeur de pantalon à une jambe. Gagne de l'argent, j'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment d'argent. Alors je ne sais pas si c'est au, au second ou au troisième degré, mais je trouve absolument fascinant que leur chaîne s'appelle Sous Culture. <rire> C'est-à-dire qu'on <rire> a des protagonistes qui, a priori, a priori il me semble incarner une espèce de forme de sous-produit du métissage généralisé, donc de sous-culture, et elle s'appelle sous-culture. Moi je trouve ça très bon, hein. euh, j'ai envie de leur mettre un carton vert, au second degré, c'est un carton vert. Euh, après, si c'est si au troisième, par contre... Euh pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins, oui. pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être indépendante, tu dois même être indépendante en tant que femme. Mais on va pas se mentir qu'avoir un, un homme qui ne fait rien et qui ne ramène rien, oui. tu ne vas pas le respecter en tant oui, oui, bah, la raison, est, et, et c'est louable, hein. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, certains forums me pourfendent, c'est parce que je ne préconise pas, je ne valorise pas, je n'approuve pas le concept du mode de vie au RSA, et bon, euh, je sais que ça les agace énormément, après je, je démontre beaucoup moins de valeur que je ne pourrais, contrairement à ce qui m'est reproché, mais non, non, j'approuve également Aya, euh, je suis à zéro non pour l'instant, donc euh, je ne sais pas ce qui se passe avec ce... Ce panégérique de belles femmes, mais elles disent des choses plutôt, plutôt sensées. Non, regarde, les hommes, ils nous, ils, ils nous utilisent comme des objets. Donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter Si l'homme, il a envie d'être entouré de belles femmes, pourquoi est-ce que n'inviterai pas mes copines et qu'on s'amuse C'est juste la plupart des filles ne vont pas l'assumer. Ben, C'est en boîte, ouvrir des bouteilles à 1000 2000 2 000 euros. Moi, je trouve ça vraiment un truc très inutile. Donc je suis sortie en boîte avec un... Oui, mais tu viens de dire le contraire juste avant. Hein. C'est là que, voilà, dès que je fais un compliment, c'est plus le siècle des lumières, c'est le siècle des lumières éteintes. Euh, ta logique vient de passer en tilt, là. C'est comme si tu pas assez de RAM pour euh, le raisonnement que tu tiens. Tu as ouvert trop, trop de fenêtres sur ton écran par rapport à ta RAM disponible. Tu viens de nous dire que tu trouvais légitime qu'un homme s'amusât à, à, à sortir avec des belles nanas pourvu qu'il payât, et, et deux secondes après, tu nous dis, ah, mais par contre, euh, il veut une réciprocité, je sais pas quoi. Il euh, faut être cohérent à un moment. C'est-à-dire que euh, l'objectif du mec, c'est pas que de se montrer. C'est aussi pas de se branler en rentrant. Donc après, tu peux me trouver vulgaire pour avoir énoncé une réalité que tu préférerais euh, euphémiser. Mais enfin, ça s'appelle juste le, le réel. À un moment, il faut être cohérent. Type, il a ouvert plein de bouteilles. Après la fin de soirée, je dis bon, je rentre. Il me dit euh, oui, j'ai ouvert plein de bouteilles. Et j'ai dit oui, et Il m'a dit oui, et je me sens vraiment utilisée maintenant. Et j'ai dit, et Il m'a bien demandé. Et, voilà. et j'ai vraiment dit, tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que t'as ouvert plein de bouteilles Oui, Oui. alors ça, ce sont les crétins qui n'ont que le capital économique. Hein. Je parle toujours des trois. Il faut le charisme slash intelligence slash charme, l'économique et l'influence. tu à que l'économique, eh bien, effectivement, euh, tu fais des contrats, mais les contrats ne sont pas honorés. Hein. Euh, elle m'a quitté, je lui ai tout donné Ce sont des contrats tacites où la nana vient et puis elle fait ses, ses stories et elle oublie de taguer le, le sponsor, hein, le fameux hashtag tag the sponsor. Bon, au moins, elle, elle ne s'est pas fait chier sur la tête, c'est déjà ça. Alors, euh, Vanessa de gauche, là Non, ça ne tient pas ton raisonnement. C'était bien parti, mais là, ça, ça ne tient plus. C'est privilege <rire> Là, on est... <rire> Pour les jobs, etc., on a toujours des, des avantages parce qu'on est plus souvent prise, par exemple, que des, des moins belles filles. Par exemple, à la caisse ou quoi, euh, <rire> j'ai plus vers un homme qu'une femme parce que... Ils tu... sont tous allés les chercher en Belgique ou quoi Ou c'est encore un... Une conséquence du métissage que les, les accents se ressemblent tous et ne sont plus identifiables. Alors Stéphane, pas besoin d'aller les chercher très loin en Belgique, vu que les tournages ont lieu en Belgique. Sous-culture est une chaîne belge. La femme elle va être euh, voilà, peut-être méchante avec moi, tandis que l'homme, euh, si je fais un sourire ou quoi, à chaque fois, bah, ça passe et. Euh... Ou quand tu arrives en bois, s'il y a une file, tu vas devant, ouais. euh, ils te font passer, comme dans mmh. le VIP. Et donc. Ah ouais. euh, honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça, je vais pas mentir. Je... <rire> <Mais> Pourquoi <rire> pas quoi Par exemple, pour mon permis de conduire, aussi, euh, je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme. Oui, alors ça c'est marrant parce que c'est parfaitement honnête, bravo les filles, mais quand c'est moi qui le dis, c'est misogyne. Par contre, par les intéressées elles-mêmes, ça suscite que des sourires et des encouragements et c'est la parole qui se libère et c'est me too, euh, miaou et on continue. Non. Moi, ça fait 15 ans que je dis la même chose, qu'il y a un privilège féminin qui leur permet de se dispenser de toutes les vicissitudes logistiques au titre qu'en souriant, un homme va pourvoir. Mais quand je le dis, c'est méchant. Hein quand je le dis, c'est rance. Si je sais que c'est un homme, euh, à l'époque, qui avait mon CV, c'est bon, j'étais tranquille, on va dire. Oui, Mais ça. si une femme avait mon CV, ben, euh, j'allais m'apprêter moins que face à oui. un... Oui <rire> C'est <pré> <rire> oh, oh, ça, Parce comme ça, pour ouais. qu'elle m'apprécie, pour qu'elle se dise oui, « Ah ouais, ouais, ça va quand même, et moi, tout. » euh, Allez, hein, les deux pour moi, quoi face à une ouais. femme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a toujours une concurrence qui sort de nulle part, tu ne sais pas ouais. pourquoi tu es là, mais moi je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec ouais. toi, je suis là peut-être juste pour manger, enfin euh, je veux juste ouais. que tu me serves, si euh, prends ma commande, mais je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. Oui, bah de la même façon, euh, alors elle, bon, au moins elle a été cohérente jusqu'au bout, mais sur le fond du propos, elle explicite la compétition sexuelle inter-femme, quand tonton Stéphane rappelle que les dépréciations physiques, les remarques désobligeantes, le jugement, les notes, la, la stratification des femmes par leur physique, par les attentions auxquelles elles peuvent prétendre, etc., c'est pas les hommes qui sont montrent les coupables en premier, ce sont d'abord les femmes, puisque ce sont les mamans qui jugent le physique, des petites filles, ce sont les tantes qui jugent le physique des nièces, puis c'est les copines de classe qui jugent le poids, les cheveux, la peau des autres, au collège, puis au lycée, etc. etc., etc. Quand je le dis, évidemment, ça fait partie d'un espèce de complot masculiniste d'un sel désespéré. Bah non, tiens, ça, ça, Aya, tu prendras pour les autres, en fait. C'est pas parce que les gens, ils nous trouvent belles que nous, on n'est pas complexés, parce que moi, oui, on est moins complexes. J'étais hein. fort complexée de moi-même, et je crois que c'est parce que les gens, ils font que de juger sur ton apparence, mm -hmm. quoi. Moi, mon complexe, c'est que je suis trop maigre. Tout le monde me demande toujours si je suis anorexique, si je vomis. Euh, oh c'est pas ouais, le ouais, cas. Ça... Et moi, un jour, j'avais un vol avec une fille, euh, elle vient chez moi, et me dit, oui, combien de fois par jour tu vomis Alors, allez Girl. Tout le monde me fait des remarques là-dessus alors. Vous avez entendu le petit stigmate de la langue de l'Empire là Allez, girl Dont les QI à de chiffres ne comprennent toujours pas, qu'ils trouvent de temps en temps dans mes tweets ou mes messages Instagram un mot d'anglais. L'anglais, comme toutes les langues, n'est pas interdit. Il permet parfois une plus-value de concision, de couleur ou de richesse. On devrait être capable d'utiliser d'autres langues dans la mesure où. 1. L'une d'entre elles ne cannibalise pas toutes les autres. Et deux, on le fait à bon escient quand une expression dans une langue est plus imagée, plus concise, plus percutante. Bon, là, en l'occurrence... Hey man, hey girl, ça n'est pas le cas. Petite nuance. Je suis pas trop anorexique. Moi aussi, oui. on me pose souvent la question si je sniffe de la coke. Que... <rire> oui, en fait, euh, Vanessa passe sa vie en boîte de nuit. Donc, en fait, on ne lui pose que des questions qui sont des lieux communs de fêtardes dans, dans un contexte quotidien, diurne. On ne demande pas aux gens s'ils si, si sniffent. Bon, voilà. Regardez, il y en a quatre en phase et une qui est en déphasage total, en fait. C'est-à-dire que le coup de la a fait rire les trois autres qui sans doute en consomment. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je oui, pense. Plus... Cela ne nous regarde pas. Tout, Tout à fait. fait. Et il y en a une qui, qui est totalement en déphasage, en opposition de phase, comme on appelle ça en son, hein, dans une sinusoïde. Les signaux sont de l'autre côté de, de, de l'axe des abscisses. Et elle, elle est euh, un petit peu effarée, surprise, ça ne l'amuse pas. Et ça, c'est très excitant, euh, les gens qui osent être en opposition de phase, en fait. C'est une forme soit d'intelligence très supérieure, soit très inférieure. Hein. Quand on est en opposition, opposition de phase, c'est soit qu'on a un temps d'avance, soit un temps de retard. Donc, euh, est-elle en avance Est-elle en retard Nous allons le savoir dans un instant, juste après.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 <rire> Moi, j'attire en fait les mauvais garçons, quoi. Des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Non, mais c est, c est on, on l'a classé, Vanessa, depuis tout à l'heure. Vanessa sort dans les boîtes de nuit de la banlieue de, je ne sais pas quelle ville en, en Belgique francophone, enfin francophone, vaguement francophone, et donc évidemment elle tombe sur euh, des footballeurs de Ligue 2, des disques jockey, euh, des barmen, etc. Et c'est la raison pour laquelle son avis est, me semble plus que biaisé, c'est plutôt l'avis des autres qui m'intéresse, notamment des deux à droite que nous n'entendons encore jamais. Voilà, hein, Les deux seuls qu'on ne ferait pas dormir dans la baignoire, on ne les entend pas, comme d'habitude. Ça des rappeurs, des footballeurs, mais euh, voilà quoi. Façon, bah pas... oui, mais t t es, tu es fringué comme une meuf de, de, de clips de rap. Oui, c'est un moment, euh, n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est pas quelqu'un en fait pour euh, faire un futur avec. Ça sont que des gens en fait qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, c'est quelqu'un honnête. Bah oui, on connaît le, cou le couplet du masque. C'est. Euh... « Tu n'as pas assez attendu pour que je lève le masque devant toi, qui suis-je vraiment, etc. » Puis quand on se souvient de son petit cours de Goffman, on sait que derrière le masque, il y en a un autre il y en a un autre. Et à un moment, il faut arrêter de chercher parce qu'on n'arrive jamais, jamais nulle part. Surtout quand on prend le, la porteuse du masque dans une boîte de nuit en Belgique. Quoi. Pas qui parle pas avec plein de femmes. Moi, je la rejoins vraiment. Ah mais ça, c'est pas possible, chérie. C euh, euh, tu veux un mec parmi les déciles les plus demandés de l'échelle et tu veux qu'il ne parle pas avec plein de femmes. C'est strictement impossible. Si le mec a un putain de succès, c'est généralement qu'il a un capital sur lequel il a bossé. Hein. Euh, S'il a bossé sur ce capital, à un moment, comme dit euh, tonton Eric euh, dans son opus là, de 2022, euh, les femmes, c'est le but et le butin. C'est-à-dire que je connais absolument personne qui se soit sorti les doigts toute sa vie pour réussir et qui considère que euh, les déclarations, les lettres, les DM euh, finissent à la poubelle sans être lues. Non. C'est à la fois ta motivation et ton prix, le but est le butin. Donc... Euh... Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une certaine beauté, t'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. T'attire pas forcément... Euh, oui, les... mais ça, elle a, elle a raison, effectivement. Quatre sur les cinq ont une beauté qui ne plaît qu'à des hommes, on va dire, de catégorie socioprofessionnelle ou de niveau de, à niveau d'études relativement bas. D'ailleurs, dans les commentaires, on va jouer à un jeu. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Dites laquelle vous préférez, de 1 à 5, de gauche à droite, et vous me direz en fonction de vos bagages, de votre niveau d'étude et de ce que vous pensez de votre bagage culturel, laquelle vous préférez. Qui sont dits intellectuels, parce qu'eux ont peur de s'approcher de toi. Le fait qu'on attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche, si c'est... Toi, t'as une tête à être honnête, toi, ou pas Regarde-moi en face. Toi, tu as des, des, des, des pensées parfaitement pures quand un mec t'approche. notre personnalité, ou alors pour notre physique, du coup on ne sait pas vraiment si c'est honnête ou pas. Euh, ça c'est un peu dur de trouver quelqu'un qui nous veut pour nous et pas pour euh, être atteint. Oui mais ça c'est toujours cette espèce de mythe dans lequel aucun contradictoire sérieux n'ose pénétrer. C'est juste, mais vous êtes qui en fait Parce que cette rhétorique du masque derrière lequel se cacherait une réalité, empreinte de pudeur, mais, etc. Je, moi, à l'époque où je fréquentais des cagoles, parce que j'habitais le sud de la France et que c'était ma normalité, je n'ai jamais rien trouvé d'autre derrière une cagole qu'une cagole. <rire> C'est un moment... Euh, C'est vraiment l'éternel féminin, consistant à faire croire qu'il y a un mystère là où il n'y en a finalement euh, aucun, et consistant à croire qu'il faut avoir patience et détermination là où tout est déterminé à l'avance, quoi. En fait, c'est dégradant parce que sur Instagram, tu montres une certaine image de toi. Tu as une belle fille, tu passes pour une bimbo et du coup... quand Pourquoi Qu'est-ce qui t'oblige à montrer des photos de bimbo sur Instagram Fais comme moi Je pourrais me montrer en photo dans des situations valorisantes, au volant d'une bagnole valorisante avec des jolies filles. C'est ma vie normale. Je ne le fais pas. Je n'apparais sur Instagram quasiment jamais en position de faire le bimbo homme alors que je pourrais. Bon, pourquoi n'en fais-tu pas de même C'est à un moment, je commence à en avoir marre de vos complaintes perpétuelles. Vous voulez et vous créez les conditions pour que vous arrivent les dick pics. Donc ne vous en plaignez pas derrière. Tu veux pas de dick pics ou t'en veux, on va dire beaucoup moins. Tu ne te publies pas sur des photos retouchées. Euh, recolorisé, saturé, en t'affinant la taille, en t'augmentant, le s'est Tu n'es pas obligé de faire la bimbo, donc euh, double rouge, là, pour Aya. Les gens viennent te parler, ils te voient comme une fille stupide, alors que pas du tout. T'es intellect, peut-être, mais les gens ne le voyaient pas parce que tu reflètes. Tu Et quoi, es quoi tu es intellect avec, euh, Des gros seins. D'accord. T'es intellect, peut-être, mais... Vous connaissez l'expression le, intellectualisée Bon, là, on a intellect, hein, c'est le, le barbarisme, c'est raccourcir les, les mots. Est-ce qu'on va entendre le son de la voix de la siliconée, euh, j'ai pas dit de la silicone, hein, euh, mais de la siliconée à droite. Et c'est encore moi. Hugo au montage pour une petite précision. Encore. Stéphane commence à s'impatienter et je dois vous avouer quelque chose. Non, on ne l'entendra pas. Soraya, alias numéro 5, en restera à... Mais je <rire> suis parce que je comprends pas. Et pour tout vous dire, c'est de ma faute. J'ai tout dégagé au pré-montage. Je vous ai épargné des grands moments. Comme. Des fois, tu y penses, tu te dis ouais, enfin, je veux dire, euh, tu vois, quand tu, tu, tu penses un peu, tes pensées, vont un peu vers... Euh... Non, on comprend pas. Ou encore... Les gens, ils savent pas ce qu'on ressent. Oui, ouais, ça, ça, ça c'est ouais, Par exemple, euh, aujourd'hui, j'étais là, est-ce que je vais vraiment y aller Parce que, enfin, je <rire> sais pas si c'est... Euh... Pour notre amie Céline, alias numéro 4, le problème est exactement le même. Elle ne parle pas, sauf pour ne rien dire. De toute façon, vous l'entendrez dans quelques instants et vous me confirmerez ou non. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez visionner la vidéo originale, elle est juste en dessous. Description. Moi je dirais c'est passer outre euh, le physique de la personne. Donc même si tu ah, jolie, elle est Est-ce est qu'on va, est qu va avoir droit à une conclusion sur la beauté intérieure Essaye de, de parler avec elle avant d'émettre de, de euh, un jugement. Ouais. Vraiment. Et c'est pas parce que ouais, ces nanas vous invitent à échanger avec elle alors que dans l'immense majorité des cas, si vous n'avez pas un chèque bleu à côté de votre compte ou si vous n'avez pas les codes de l'Insta-Boy, en fait, elles ne vont jamais vous répondre. Donc, enfin, euh, à un moment, soyez réaliste. Vous prétendez à un, à un échange dépassionné et désintéressé et dénué de vice, alors qu'en réalité, vous le suscitez par vos photos et vous ne prêtez attention qu'au type avec des tchèques bleus qui posent en Lamborghini, qui font de la muscu, qui prennent des protes et, et qui se prennent en photo euh, aux derniers étages de Tours, avec des vues sur mes... Enfin, c'est t... malheureusement, comme la plupart des débats unisex sans contradicteurs, c'est pas que ça patauge, c'est que ça régresse. C'est-à-dire qu'on est plus loin de la vérité à la fin de la discussion qu'au début. C'était joli que forcément... Ah, Alexandra, Fanny, attendez, le timbre, le timbre, est-ce qu'elle est, est qu a le, le mélange des timbres de mes deux ex et mettre euh, un jugement ouais. vraiment et c'est pas parce que t'es jolie que forcément t'as confiance en toi donc creuser un petit peu ouais. les filles jolies sont pas juste jolies ce sont des femmes qui ont eu euh... nya, nya, nya, nya, nya, nya. bon euh, non plus c'est pas le couteau le plus affûté de la cuisine qui hein. ont vite fait des, des choses donc euh, ouais. vraiment apprendre à creuser Bon, bah écoutez, si vous croisez l'une des cinq à la plage cet été, je vous recommande de creuser et de lui faire un beau château de sable, qu'elle piétinera de ses petits pieds dorés. Et en attendant, on joue à mon jeu votre niveau d'étude, votre classe socio-professionnelle et celle que vous préférez dans les commentaires ci-dessous, évidemment. Aucune insulte, aucune injure, aucune menace, aucun harcèlement, on est respectueux, on rigole, on commente, on babille, et on met des pouces, et on s'abonne, et on parcourt les autres vidéoscopies de la chaîne au bout de mon doigt. Puis bon, sans rancune les filles, euh, et euh, Fanny slash Alexandra, euh, ce que tu fais entre 16h10 et 17h55. Hein.